Salut à tous, Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo euh, des chien euh, de mime Enfin bref, vous avez tout repris, tout est dans, la, dans le titre Nous nous retrouvons avec Nicolas Yo les gens Un Salut Aujourd'hui, nous allons prendre ce jeu là pour euh, les cartes Ces deux là en rond, des cartes pour mimer Et moi grâce à vous, vous m'avez donné des mots que je euh, mimerai tout le long de cette vidéo alors, qui veut commencer à mimer son premier mot Allez-y, <rire> j'en ai un bon. Pas tous à la fois. Ok, euh, Nico va commencer et c'est parti. Pêche. Il pêche. C'est à toi. Et un pour ton chien. Euh... Distribuer. Jeu de cartes. Cartes. Les jets jet d'eau. C'est un truc que tu plantes. Ça saute Ça fait. Et une barre ça. Oh, Potne Ah merde. Ça va se trouver pas non C'est un truc, tu poses des trucs dessus qui sautent à tout. Mais qu'est-ce qui peut avoir cette forme A few minutes later. Tripas. Okay. Okay. Ouais. Une poussette. Un roulon. Le truc à pâtisserie, là, le rouleau à pâtisserie. Yes okay. mmh. Soleil La lune mmh. C'est rond La télé Une télévision Un écran plat. Le cinéma, le cinéma. Prêt non, normal, vous êtes prêts? Non, c'est normal, t'inquiète. Vous êtes oui. prêts? revenons Alors, moi, je vous dis, il y en a qui ne ferai pas parce que c'est les prêts. Hein. Ici, on est à Bordeaux, on n'est pas à Paris. Bon, vous êtes prêts? Okay. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. tape. C'est bon. tapoter pizza. Mmh, pizza. Tarte. Pâte à pizza. Pâte à gâteau. Gâteau. Pâte à café. Pâte à C'est une pâte, au moins. <rire> ça, ça, ça se mange Oui, mais c'est pas peur à peine. C'est ça Non je déconne bouton télécommande clavier téléphone c'est un truc avec des boutons dessus il y a un écran dessus. Une tablette. C'est pas électronique. C'est un jeu. Famille. Écriture. S'amuser. Dessiner. Un mmh. truc. Une forme. S'habiller. Le rouge. Boîte. Couleur. Oui. Mac oui. ah, Jackson. Mac Jackson. <rire> je peux vous en faire quelques-uns Oui. Je peux ouais, vous je en faire en oeuvre. Attends. Je vous en fais deux. Coup de boule. Ouais, ouais. Taché oh, Lama euh, euh, euh, <rire> Tu reconnais cet animal Et hein. euh, l'autre pied est un, un peu loin C'est un animal C'est un animal Des marches Escalier Oui, mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai essayé. J'étais juste vous quand j'ai fait le début. en crois Après j'ai fait comme ça. De... Bon, voilà. Sur ce, c'est sera la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo C'est marrant. C'était drôle. En revanche. Fait. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez des mimes à proposer, n'hésitez pas à me les envoyer. Euh, si vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais faire euh, avec eux ou, ou avec d'autres personnes, euh, ils peuvent me le dire. Et euh, je vous laisse liker commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.